ساوي <تصفيق> تحية للعجي صاحبي نوتي في I'm sorry, Mariola. You're not a good بنت ليا في الكاس شديت طاكسي لعندها الضار لقيت مليح مني حالن عليا تزيبو <تصفيق> تزيبو تزيبو تزيبو لا لا لا لا لا لا لا لا لا Je suis pas je je je je je je et je suis a de fraîche et il n'y je tu me rappelles comme ça tu me manques quoi tu m'aimes encore mais tu sais quoi Challah, tu vas en enfer avec le chétan sur ton dos! Mais, mais, mais en fait, tu que tu as ton chien, il chez moi, tu ramasses avec elle. ça sent bon, dites-moi. je fais Madame. J'ai un tac, tu vois, tac, il a Algeria je pas une star, je la voix de la rue. Venez baiser, salam. Comment ça dit Wallah Mashallah Astaghfullah Alors, tu t'appelles Bruno Maxi Claude Et vous êtes là Ouais, je vais courir, Mashallah Mais ça veut même emmène moi danser ce soir Joue contre joue en lacet dans le noir Et puis, je te dirai, Michel, je t'aime Voilà Je me déguise Pour l'émission Ah, par anouin, Asma Assemai jawab jawab ziyana Assemai jawab أخطر أنواع النساء هي رجل يوصل الهضره اا اا Arrête, comment dire en kabyle? Ferme ta bouche. T'as rigolé? Vas-y dis. C'est des bruits. Flar mochi. Flar mochi. Ils font du tennis mon frère. C'est la vie de la vie de On okay, va quel est le peuple le plus fainéant au monde? Selon YouTube, l'Algérie fait partie des peuples les plus fainéants au monde selon les comptes. Janela, Janela La défaut de l'orme, Bellemini, Yamaya, ma Maya, Maya, Maya, Maya, le côté, tu me fais des blagues ou retourne picoler rappeur de bacot tu crois moi j'ai pas ton temps la l'art la